En fait, mon point de départ, c'est euh, dans l'étude des différents types de catastrophes nucléaires, donc euh, par exemple, euh, je pense à Tchernobyl, euh, Fukushima et aussi Hiroshima, on se rend compte que euh, des pans entiers de territoires deviennent euh, interdits. Mais qu'à l'intérieur de ces territoires, des gens décident de rester. Par exemple, euh, le travail euh, incroyable de Svetlana Alexievich euh, sur... Euh, sur Tchernobyl, euh, qui, qui lui a pris plusieurs années, euh, raconte comment, dans ces zones interdites, et qui a totalement inspiré la série de Tchernobyl d'ailleurs, raconte comment, dans ces territoires, différents types de populations restent. Alors, il y a par exemple des anciens euh, qui disent « bah voilà, moi je suis né ici, je mourrai ici, et c'est pas le gouvernement qui va me dire où je vais aller ». Il y a euh, des prisonniers, des gens euh, qui, euh, se, qui étaient recherchés qui sont allés s'installer là-bas pour être tranquilles. Et il y avait même, euh, elle avait même de mémoire euh, euh, pu interviewer des gens qui avaient fui un génocide euh, dans un autre pays et qui étaient venus s'installer là. Bref, il y a des gens qui décident euh, de rester ou de s'installer euh, dans ces territoires interdits. Ça, ça m'a fasciné parce que je me suis rendu compte que, en fait, souvent dans le nucléaire, on tombe très vite dans des débats entre des pros et des antis. Alors les pros, ils vont dire, voilà, c'est merveilleux le nucléaire, ça nous apporte... Euh, de l'électricité, euh, ça, ça a contribué au développement de toute une partie de la médecine, ça nous a fait faire plein de progrès. Et chez les anti, euh, souvent ils peuvent être caricaturés en disant, ben bah voilà, euh, vous êtes anti science euh, euh, et eux avancent le facteur risque, on va dire, dans le, dans, comment dire au, au sommet de leur argumentation. Et en fait, en étudiant euh, le nucléaire, moi je trouvais que quand on vivait une catastrophe nucléaire, donc je me suis vraiment concentré sur les catastrophes nucléaires, euh, tout ça n'avait plus aucun sens. En fait, on se retrouvait face à un vécu, un vécu euh, nucléaire presque, euh, qui consistait à survivre à un endroit précis, et qui, pour des raisons diverses, voilà, faisait qu'on décidait de rester là. Et en fait, ça, ça m'a fasciné, je me suis dit que ça montrait autre chose, ça nous faisait vivre quelque chose, c'est ce que je voulais, en fait, c'était ça que je voulais faire dans la pierre jaune, je voulais faire vivre euh, une survie, dans un territoire contaminé et cette survie pouvait être contrainte comme Valette le personnage principal de la pierre jaune ou pouvait être choisie euh, comme euh, vont le décider c'est à dire la communauté anarchiste euh, dans la, une espèce de communauté néo euh, dans la, qui décide de rester vivre euh, dans cette presqu'île en Bretagne c'est qu'en fait euh, je me suis dit quel genre de personnes aujourd'hui déciderait de rester. Donc, j'ai pu euh, choisir des personnages un peu comme il y avait par exemple au Japon donc, euh, et, qui, et qui existent aussi en France. Des gens euh, qui ont toujours vécu ici de génération en génération dans leur village et qui euh, euh, pourraient décider de ne pas le quitter comme ils en avaient l'intention euh, depuis le départ, on va dire. Et euh, d'un autre côté, quel genre de, per de personnage, on va dire, de, un peu moderne, pourrait décider de rester Et je me suis dit, bah... Des néo-zadistes, c'était intéressant parce que, voilà, une ZAD, c'est quoi C'est une zone à défendre. Souvent, euh, c'est des gens qui décident de défendre un territoire euh, auquel ils tiennent, auquel ils sont attachés et qui, dans certains exemples, peuvent être euh, ressentis comme attaqués par des grands projets, euh, des installations, euh, euh, on va dire, euh, démesurées qui peuvent transformer à jamais le lieu. Et donc, du coup, euh, le roman se passe... Euh, dans euh, la presqu'île de Ruis qui est située dans le Morbihan Sud, euh, dans la Bretagne Sud, et dans un petit village plus précisément qui s'appelle Saint-Gilda de ruis Et plus précisément, au sein de ce village, euh, le roman se passe sur un lieu dit qui s'appelle la Pierre Jaune, qui sont une espèce de suite de terrains qui n'ont pas été construits, où il y a notamment euh, un camping, mais un petit camping euh, euh, qui n'est qui pas un camping... Euh, c'est un endroit où les gens ont un petit bout de terrain et viennent depuis euh, que je suis tout petit. Et donc du coup, j'avais des amis qui, euh, qui habitaient là-bas et euh, j'ai installé la communauté, on va dire, euh, sur ce lieu dit La Pierre Jaune. D'où le titre du roman La Pierre Jaune, qui est aussi un clin d'œil à l'uranium. Et, euh, et en fait, du coup, ma, com ma communauté s'appelle Les Jauniens. Pourquoi les jauniens euh, Parce que euh, c'était une façon pour eux de s'approprier le lieu et de, et de dire voilà qui vivaient là. Mais c'était aussi une façon euh, locale dont ils étaient appelés par, euh, par d'autres euh, villageois, on va dire. Et qu'ils ont fini par s'approprier ironiquement. Et euh, donc voilà comment j'ai choisi un peu l'univers du livre. Euh, mon personnage principal est un policier qui est lui-même euh, inspiré d'un personnage qui a existé, qui a infiltré pendant 7 ans les milieux anarchistes pour le compte d'une police secrète britannique, et qui officiait dans différents endroits en, en Europe, et qui a notamment contribué au déclenchement de l'affaire Tarnac en France. Euh, et donc voilà, ça, ça m'intéressait, de me dire, euh, il valide tous les critères, ils pourrait décider de rester, euh, ils, ils, sont, ils habitent le lieu, donc ils peuvent être attachés à ce lieu, et euh, ils peuvent être infiltrés par mon personnage principal puisque ce genre de groupe constitue des cibles euh, pour ce genre de police. En fait, quand j'ai écrit La Pierre Jaune, mon, mon objectif premier, c'était de faire un roman euh, comme je les aime, dans lequel on se plonge, dans lequel on a vraiment une fiction, euh, avec des personnages crédibles, mais surtout euh, qu'on ressent, euh, qu avec lesquels on a envie de vivre, avec lesquels on peut être en empathie, quelle que soit leur position dans, dans le roman. Et euh, je me suis aperçu en travaillant sur euh, mon processus créatif que euh, j'étais beaucoup plus à l'aise quand je m'inspirais de gens soit que j'ai connus, soit que je connaissais ou, ou soit que euh, j'ai découvert au, au fur et à mesure euh, de mes recherches. Et donc euh, j'avais euh, fréquenté ou plutôt croisé, bon, ce serait plus exact, le chemin d'une communauté similaire euh, au cours... Euh, de euh, certains moments d'écriture et par ailleurs dans mon travail professionnel de journaliste j'avais aussi rencontré des gens euh, qui appartenaient à ce, ce qu'on certains appellent une mouvance autonome enfin il y a plein de termes ou des adhistes mais surtout moi ce qui m'intéressait c'était euh, que euh, bah voilà souvent c'est des gens qui peuvent avoir un gros bagage culturel parfois des études supérieures euh, à non plus finir et qui euh, et qui du coup dans le cadre euh, on va dire, euh, d'une catastrophe comme celle-ci, peuvent être vraiment très bien informés. Alors après, il peut y avoir parfois, pour certains, une dimension idéologique, comme euh, plein de gens, euh, comme un peu tout un chacun, mais euh, ça, ça en faisait des personnages intéressants. Mais on est quand même dans la tête d'un policier qui les infiltre, et euh, qui va vivre une histoire d'amour, qui va... Qui, qui veut pas être là, en fait, qui lui veut partir, mais pour une raison euh, donnée, est obligé de rester... En fait, quand on fait des recherches sur euh, ce que l'État prévoit en cas de catastrophe nucléaire, notamment d'ampleur, on s'aperçoit de quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'une des plus grosses craintes, si ce n'est la plus grosse crainte des autorités, c'est euh, la... comment est-ce que les gens euh, vont faire confiance euh, aux informations qu'on va leur donner. Parce que euh, l'ampleur de la catastrophe, euh, ce qui se passe, va en général... Euh, on va dire, euh, déclencher une forme d'hostilité, si ce n'est de haine, euh, envers les autorités. Et donc, que ces mêmes autorités, qui gèrent la catastrophe comme elles peuvent, euh, communiquent, en fait, des informations. Comment est-ce qu'on fait pour que la population y croit Et donc, il euh, euh, y a plusieurs choses qui, qui sont euh, testées, avancées. Et en étudiant ça, je me suis, ça m'a donné pas mal d'idées, en fait. C'est comme ça que... Euh, que des, des chapitres entiers ont été construits en, en imaginant le côté réaliste ou non de, des plans gouvernementaux. En fait, on, on voit bien aujourd'hui avec la guerre euh, que la Russie euh, mène en Ukraine que, euh, par exemple, juste en ce moment, la menace d'une catastrophe nucléaire est, est présente. Elle, peut, euh, elle, est, elle est double. Il y a d'un côté ce qui se passe au niveau de la centrale de Zaporizhia qui est, qui est assez euh, incroyable. C'est-à-dire que l'armée russe est installée dans la centrale et bombarde depuis la centrale euh, des positions pour éviter qu'on puisse euh, euh, la toucher en retour, et donc euh, prend un peu en otage une centrale nucléaire, avec tous les risques que ça comporte. On a vu que l'électricité a été coupée plusieurs fois sur le site, et que le site fonctionnait déjà sur ses générateurs de sécurité, ce qui est, ce qui est déjà pas une bonne nouvelle. Et d'un autre côté, euh, la menace d'utiliser euh, des bombes nucléaires euh, de petites dimensions brandies euh, par Vladimir Poutine. Et donc, en fait, euh, en il fait, y, a, y a quelque chose que, qui, moi, m'intéressait dans l'approche d'une catastrophe nucléaire, c'était de faire vivre une espèce de euh, ouais, Walking Dead, mais réaliste, qui peut arriver, qui peut nous arriver à tous, et qui peut venir de n'importe quoi, en fait. Ça peut venir d'une guerre, ça peut venir euh, d'un attentat terroriste, ça peut venir d'une erreur humaine. Ça peut... Le nucléaire euh, ne fonctionne pas dans le même laps de temps qu'une vie humaine. Ça fait moins d'un siècle qu'on a créé... Euh, le nucléaire et qu'on et qu l'utilise voilà, de manière guerrière ou euh, pour de l'électricité et donc du nucléaire dit civil et on a déjà connu nombre de catastrophes majeures mais on n'a pas connu encore je pense une catastrophe de très grande ampleur et, euh, mais ça arrivera tôt ou tard et c'est pas être un oiseau de mauvaise augure que de dire ça c'est aussi euh, pour moi hein, en tout cas de mon point de vue c'est euh, comme dire il bah, y aura encore euh, malheureusement des accidents d'avion parce que euh, c'est comme ça en fait, il y a toujours euh, soit euh, un phénomène naturel imprévu ou euh, une erreur humaine ou que sais-je. Et euh, ce sera pareil pour le nucléaire euh, et on ne sait pas où ce sera. Et donc du coup, voilà, moi c'était ça qui m'intéressait dans la fiction, c'était de nous faire vivre les conséquences euh, d'une telle catastrophe. Comment on survit quand tout un territoire est contaminé Où on trouve de l'eau Où on trouve de la nourriture Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester à un endroit, si on n'a pas le choix ou si on le choisit. Et euh, c'est ça, vraiment, euh, que je propose dans La Pierre Jaune, une expérience de survie euh, en zone contaminée. Alors, en fait, euh, mon roman La Pierre Jaune s'inspire d'une un, enquête journalistique que j'avais réalisée à l'époque où j'étais dans la rédaction euh, des Inrecuptibles. Euh, donc, il euh, y avait une enquête qui contenait deux points. Et l'un de ces deux points euh, s'intéressait à une étude scientifique qui avait été réalisée par euh, un scientifique allemand sur l'usine nucléaire de la Hague à la demande du Parlement européen. Et dans cette étude, euh, il avait pu visiter euh, l'usine nucléaire de la Hague et en la visitant, il avait été surpris par ce qu'il avait vu dans les piscines. Alors les piscines euh, de la Hague, il faut imaginer des piscines qui font la taille à peu près de deux piscines olympiques qui sont beaucoup plus profondes, et qui abritent chacune euh, une centaine, euh, alors les, les termes varient, mais il euh, y en a qui disent des cœurs dormants, de réacteurs, enfin en tout cas c'est des anciens euh, des réacteurs de centrales qui refroidissent euh, des combustibles, et, euh, et du coup euh, il avait été effaré de voir qu'une centaine de combustibles étaient gardés, non seulement dans la même piscine, mais que ces piscines n'étaient pas plus protégées qu'un hangar euh, à fruits et légumes, c'est-à-dire que sur le, le toit était en tôle, euh, et donc il n'y avait pas de protection, par exemple, anti-aérienne. Et quand il, il a constaté ça, euh, il s'est dit, bon, je vais mettre une annexe et un calcul dans mon rapport, euh, qui était encore confidentiel à, à ce moment-là, et donc il met une annexe et il calcule que si un avion tombe sur une des quatre piscines de la Hague, euh, l'impact euh, euh, pourrait être environ à 77 fois Tchernobyl. 77 fois de Tchernobyl, co comment est-ce qu'il arrive à ça En gros, il s'intéresse au Césium-137, qui est euh, l'un des éléments radioactifs euh, pendant une catastrophe, qui, euh, qui, qui est un, comment dire, une bonne mesure pour se rendre compte, euh, pour les évaluer entre elles, même si, évidemment, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, il fait ce calcul dans son rapport, qui est toujours confidentiel, et tout d'un coup, sur, euh, surviennent les attentats du 11 septembre 2001. Et en fait, quand il est devant euh, sa télé, donc ce scientifique s'appelle Michael Schneider, il se dit « mais c'est pas possible, c'est exactement ce que je redoutais pour, euh, pour ce site nucléaire, pour cette usine nucléaire euh, qui est située dans le Cotentin, en France. » Et donc, il décide euh, de rendre public ce rapport, enfin, cette annexe de son rapport. Et donc là, euh, à ce moment-là, on l'a un peu oublié parce qu'on était post-attentat, donc, euh, il y avait déjà suffisamment à faire médiatiquement et, et tout le monde était, euh, comment dire, choqué par, par ces attentats d'une ampleur euh, sans précédent. Et donc, du coup, euh, mais en France, il y a eu un, un petit vent de panique suite à cette publication. Lionel Jospin, qui à l'époque est Premier ministre, décide d'installer des missiles antiaériens euh, des missiles crotales, autour du site de l'usine nucléaire de la Hague. Et au bout de six mois, ces missiles vont être enlevés. Et euh, finalement, on ne va pas euh, mettre davantage de protection qu'avant les attentats du 11 septembre. Donc ça, c'est un premier contexte euh, qui, euh, qui euh, comment dire, euh, était autour de l'usine. Et en, en, en gros, l'État français va demander à, à ses scientifiques de refaire le calcul, de se dire est-ce que ce, le calcul de scientifique est juste Et, euh, les, les scientifiques de l'État vont dire, rattachés au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, vont dire non, il s'est trompé, parce qu'il a considéré que 100% du césium-137 contenu dans une piscine serait relâché, or, euh, on peut considérer de façon, euh, on va dire, plus raisonnable que seulement 10% lors d'une catastrophe du césium contenu dans les piscines serait relâché, donc il faudrait diviser par 10 ce que la prédiction, ou en tout cas l'hypothèse du scientifique. Et euh, donc, ça tombait à peu près à 7 fois Tchernobyl. Euh, donc moi, déjà, ça, cette donnée m'a fasciné. À l'époque, quand j'enquête sur l'usine, euh, que j'ai pu visiter d'ailleurs en obtenant euh, une autorisation préfectorale, parce que c'est un peu comme euh, les villes fermées en Russie autour du nucléaire, on ne rentre pas comme ça, heureusement, dans une installation nucléaire. Et euh, j'avais vraiment été marqué par ce chiffre. Je m'étais dit, mais c'est dingue euh, ça veut dire que la fourchette basse, euh, c'est pour une des quatre piscines seulement. C'est, euh, ce serait environ cette fois de Tchernobyl, même si évidemment c'est, euh, il faut, arbitraire comme, comme, comme mesure. Et la, et la fourchette haute, beaucoup plus. Et donc j'avais continué à travailler euh, sur le sujet et euh, des années plus tard. Donc voilà. Après, à partir de cette enquête, je me suis un peu passionné. J'ai eu un tropisme pour les catastrophes nucléaires. Donc euh, j'ai euh, pas mal travaillé sur les catastrophes nucléaires. Et euh, ça va de celles qui ont une origine guerrière, comme Hiroshima et Nagasaki. On peut trouver beaucoup de documentation, et notamment un ouvrage assez incroyable de John Hersey qui s'appelle Hiroshima, euh, qui avait été publié euh, deux ans euh, après la catastrophe, et où on vit euh, la survie avec quelques survivants dans la ville d'Hiroshima qui ne savent même pas que c'était une bombe nucléaire qui est tombée. Et on est vraiment dans Walking Dead, quoi. Il y a des gens qui perdent, bah, qui perdent la vie en nombre, mais aussi qui perdent leur peau. Il y a des phénomènes étranges, des lumières étranges. Et on vit ça au plus près dans cette enquête journalistique qui est menée comme un récit post-apocalyptique, mais où tout est vrai. Et euh, aussi, j'ai étudié Tchernobyl euh, ou Fukushima. Et, et à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe finalement l'origine de la catastrophe, que ce soit une origine, euh, bah voilà, issue d'une guerre, une origine euh, euh, issue d'une erreur humaine, comme à Tchernobyl, ou euh, une origine issue d'une catastrophe naturelle, comme euh, euh, la conséquence d'un tremblement de terre, d'un tsunami, et de certaines erreurs humaines à Fukushima, à la fin, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'il y a des zones euh, contaminées et à l'intérieur de ces zones, des gens qui vont ré, euh, décider de rester alors que ces zones deviennent interdites. Mais j'y viendrai euh, sûrement, euh, sûrement après. Et donc, du coup, pour finir sur euh, l'origine réaliste du, de, de mon roman, c'est que, euh, quelques années plus tard, quand euh, les États-Unis euh, vont tuer Ben Laden au Pakistan, euh, en trouvant euh, sa résidence à Abbottabad, ils, ils, vont, euh, tombe, ils vont mettre la main sur euh, un ordinateur de, de Ben Laden donc, euh, qui est le cerveau des attentats du 11 septembre. et à l'intérieur euh, de cet ordinateur, ils vont trouver plusieurs documents qui vont rendre publics aux... quelques mois plus tard par vague. Et dans les 100 premiers documents qui rendent publics, il y a euh, plusieurs documents deux qui s'intéressent euh, ou qui nous montrent que Ben Laden s'était intéressé aux installations nucléaires françaises. Et d'ailleurs, l'un des deux documents est rédigé par le même scientifique, Michael Schneider, qui avait alerté sur le danger à la Hague euh, au lendemain des attentats du 11 septembre. Et en fait, quand j'ai eu cette information, je me suis dit, donc, premièrement, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est pas parce qu'on parle des failles du nucléaire que les, que les, euh, comment dire, que les terroristes s'intéressent au nucléaire. Les, les, les terroristes qui cherchent à affaiblir leur ennemi s'intéressent à tout, toutes sortes de failles possibles et imaginables. Et d'ailleurs, les services de renseignement de différents pays ont montré que différents terroristes euh, se sont intéressés ouais, à des installations nucléaires. Donc, je me suis dit, cette hypothèse avancée en 2001, non seulement elle est réaliste, mais elle est plausible. Et donc, euh, je me suis dit que ce serait un point de départ vraiment puissant pour une fiction, puisque avant même d'entrer dans la fiction, on se dit, ok, ça, ça peut arriver.